Bonjour, bonjour la famille, je me nomme Béné je viens de la Côte d'Ivoire et je suis à Yamsouro. Par le même de moi, j'ai contacté un monsieur qui m'a dit s'appelait Maître Taillon. et je lui ai, ai dit mes problèmes et il m'a dit il y a des portefeuilles magiques pour toi, pour ceux qui en ont besoin. Donc, j'ai accepté de prendre un portefeuille de 500 000 francs CFA. Quand j'ai reçu, ça me, produisait, ça me produisait 500 000 francs CFA par semaine. Donc, cela menait une vie confortable à moi. Vous qui êtes en besoin aussi, faites le signe. Appelez sur le plus 229 96, 63, 85, 35, merci beaucoup.